Bonjour à tous, nous sommes le 21 janvier 2021. J'aimerais regarder avec vous ce qui se passe sur les marchés et surtout euh, ce qui se passe au Québec parce qu'au Québec, vous savez très très bien, euh, on est la pire place de confinement euh, en Amérique du Nord et on commence à avoir vraiment des conséquences très très très désastreuses pour notre économie et ça vient pas de moi. Moi, je le constate sur le terrain, vous le constatez probablement aussi sur le terrain un peu partout euh, d'ailleurs euh, il y a une, je pense une potière du Saguenay Lac Saint Jean qui a décidé de, de, de d'ouvrir malgré les mesures contraignantes du gouvernement. Hier, la, les policiers sont rentrés chez chez cette personne-là et, euh, et je pense qu'elle ouvrait aussi à matin. Donc, euh, non, le gouvernement de Legault, c'est une dictature, mais non seulement le, le la plaisanterie a assez duré. On sait qu'au micro, qu maintenant, tout le monde le sait euh, sur la planète que c'est oui, la contamination est très, très forte. Et comme j'ai vu une nouvelle, euh, peut-être qu'on a plus de contaminés que... <rire> La, la nouvelle dit ça, qu'on a plus de personnes contaminées que les chiffres nous le montrent, et puis après. Donc, Omicron est tout simplement euh, rendu à le stade au stade d'une grippe, et on continue... François Legault persiste et signe de continuer à fermer l'économie et on a des conséquences de ça donc euh, la dame du Saguenay-Lac-Saint-Jean sa pâtisserie euh, ouvre aussi ce matin je ne sais pas ce qui va arriver euh, elle dit qu'elle est rendue à bout du rouleau et c'est comme plusieurs commerçants euh, à tous les niveaux là. on ne parle pas simplement des restaurants on parle des gyms on parle de euh, Guzzo que j'aime beaucoup euh, les cinémas Guzzo euh, que lui trouve ça absolument absurde de continuer euh, à fermer les, les, les cinémas donc, et François Legault, dans toute cette histoire-là, c'est lui qui nous dit qu'est-ce qui est essentiel et qu'est-ce qui n'est pas essentiel. C'est absolument euh, absurde là, de croire un gouvernement qui dit « ah, pour ton bien, euh, fais pas de sport, mange n'importe quoi ». Euh, il devrait miser justement sur la santé, euh, mais de toute façon, je ne crois plus du tout ce gouvernement-là qui nous ment depuis deux ans. Bon, on va revenir à nos moutons. Euh, je ne veux pas aller dans, dans le niveau de la vaccination, tout ça, même s'il y a une statistique qui vient de sortir… Que des 18 à 35 ans là, sont absolument en désaccord avec les mesures de Legault en grande, grande, grande majorité. Donc, eux s'opposent à la vaccination obligatoire et à toutes les mesures qui sont sur le terrain là, avec Legault. Et, et Legault est en train de nous tuer non seulement économiquement, mais psychologiquement aussi. Et ce que je trouve difficile dans cette situation, c'est de voir le peuple mouton qui ne considère... Heureusement, il y a des mouvements où on commence à se lever. Là. Là, il y a les camionneurs non-vaccinés, ou peu importe, on dit non-vaccinés, ceux qui ont été vaccinés avec deux doses se sont fait avoir et qui ne veulent pas continuer. Là, se sont fait avoir parce qu'on va être obligé d'avoir trois doses. Donc, on vient à l'économie québécoise. C'est des économistes de la Banque nationale, je vais placer... C'est comme ça ici. Les économistes de la Banque nationale retranchent de trois quarts de point le pourcentage de leur prévision de croissance euh, de 3,3 du, du PIB euh, québécois. Donc, euh, c'est au je vais, faire le petit, je vais vous lire le petit commentaire. C'est au Québec que les mesures anti-COVID sont les plus sévères au Canada, et moi je dirais même en Amérique du Nord, et qu'elles risquent le plus de limiter la croissance économique. Par conséquent, nous sommes obligés de réduire notre estimation de la croissance du PIB réel du Québec euh, de plus de demi-point de pourcentage en 2022. Donc, euh, le, la gouvernance désastreuse de François Legault fait en sorte que notre économie en est directement touchée. Et je pourrais dire, oui, on parle du Québec parce qu'on euh, est dirigé par des fous. Euh, euh, François Legault, lorsqu'il a été élu, euh, j'y ai cru, plusieurs y ont cru, devait s'occuper de l'économie en premier lieu, c'est pas ça qu'il a fait et qui continue à être un bourreau pour le Québec. Donc, il est en train tout simplement de détruire tout ce qui existait de bon dans notre économie, parce que le Québec avait quand même, même si on n'a pas un système de santé, ça fait des années que ça dure, c'est un système de santé qui était à réformer, ça c'est sûr. sûr. Et moi, j'aime beaucoup l'idée de, de Eric Duhem avec le Parti conservateur à, à ce niveau-là, d'impliquer le privé et le public, et que c'est le gouvernement qui va payer pareil. De toute façon, ça coûte un milliard par semaine euh, euh, ça nous coûte un milliard par semaine, nous les contribuables pour euh, contribuer à ce système de santé mal géré, pourri, et ça s'est amplifié avec la CAQ. Mais ce n'est pas nouveau. Là. Donc, euh, ce n'est pas le haut micron qui est le problème du tout, du tout. Tout le monde le sait. Euh, Lorsqu'on regarde des, des statistiques telles qu'elles sont, là, même sur l'INSPQ euh, euh, au niveau de la COVID, là, on voit que les médias mentent continuellement. Euh, donc, euh, je ne veux même pas parler de ça. C'est trop absurde, la situation. Et on sait que c'est coalition mondiale. Euh, et en ce moment, même euh, le Forum de Davos euh, est en train de... C'est un forum vir virtuel encore. Euh, Peut-être que je ferai une vidéo là-dessus, euh, mais c'est encore le même, le même plan. Là. Et globalement, lorsqu'on regarde ça à, à grande échelle, ce qui est arrivé, je vous en parle depuis euh, <coughs> maintenant deux ans, c'est une... Excusez, c'est une grande distorsion qui a été créé au niveau de l'économie mondiale, euh, dû au fait de, de, de la mauvaise euh, gestion de, de, de, de, de, des banques centrales, qui ont injecté de l'argent pour un crash qui n'était pas tellement terrible, et on a pris, on a tout mis sous le dos du COVID, je, évidemment. Moi, je, je continue à vous dire qu'avant tout, c'était économique. On a un système euh, qui est à la fin de son on a connu un, un apogée en, en mettant, en injectant, en injectant de l'argent depuis surtout les années 2000 dans des, mes, mes vidéos je vous en ai parlé souvent avec des graphiques à l'appui et donc maintenant on est à l'apogée de ce système-là on, on commence le déclin de ce système-là et on a essayé de le rattraper depuis de mars 2020 et maintenant il n'y a plus rien à faire euh, la réalité c'est qu'on se trouve avoir une, dé, une décroissance euh, euh, ben, de, de l'argent qu'on a injecté et la, la la Fed va continuer à injecter de l'argent. Elle n'a pas le choix. Elle a commencé à... Même si elle a dit que les taux d'intérêt vont monter, tout ça, moi, je n'y crois pas du tout. Oui, elle va, elle va s'essayer, peut-être une montée, deux montées. Mais est, la réalité, les marchés commencent déjà à parler. On voit que c'est rouge partout. Et 2022 pourrait être vraiment une année en dent de scie. Euh, Peut-être avec une bonne correction, il y a plusieurs qui commencent à penser ça. Euh, la légende de l'investissement, je, je place tous les articles sur mon site, vous pouvez y accéder facilement, s'attend euh, à ce que les actions chutent de 50 Donc, je ne sais pas si ça va chuter autant que ça, mais on voit très, très bien qu'en ce moment, il y a une, une déconfiture des bourses là. Euh, euh, et aussi le bitcoin qui euh, subit beaucoup, beaucoup de pression. Mais l'or et l'argent se maintiennent et. Peut-être qu'on va retrouver les fameuses valeurs refuges de base, euh, euh, qui les métaux précieux, euh, qui, dans des temps de crise, sont là pour, euh, euh, justement, peut-être préserver un peu notre patrimoine, surtout avec euh, le taux d'inflation qui, euh, qui est haut un peu partout sur la planète. Et le Canada, on vient d'avoir la dernière lecture, c'est 4,5, mais ce n'est pas le vrai taux parce que, mais c'est vraiment plus que ça, la réalité, euh, parce qu'on le voit, euh, l'inflation est un peu partout. On commence à le voir même sur les, les auto-usagers, sur les denrées alimentaires. Et c'est loin d'être terminé, surtout avec la crise du camionnage. Euh, donc, euh, OK, on va aller voir euh, bien, la dépense euh, euh, des consommateurs euh, rend, euh, récession plus probable ça vient des États-Unis déjà les consommateurs ont perdu l'euphorie surtout la confiance en ce beau système là euh, et commence à craindre euh, qu'on pourrait euh, justement avoir des, euh, euh, des soubresauts assez importants. Il euh, euh, y a beaucoup, beaucoup, euh, ça c'est une autre nouvelle qui nous vient surtout ici du Canada, là, beaucoup de, de Canadiens inquiets à propos de leur dette. Et, et l'article parle de ça, euh, de, de l'endettement euh, supplémentaire qu'on a dû faire depuis la dernière année. Euh, beaucoup de personnes ont contracté des hypothèques en surenchère, et ça c'est arrivé... Je vais placer ça comme ça. C'est arrivé par la montée euh, euh, euh, faramineuse des, euh, de, de, de, de l'immobilier un peu partout sur la planète. et Surtout ici en Amérique, là, en Amérique du Nord aussi évidemment. Euh, les, les, comme ici on, à Trois-Rivières, on a eu une montée de 22-25 On est en retard un peu sur tout le Québec là, au niveau de la montée des, des biens immobiliers. Et là, on a eu une montée... Euh, de 23-25 en moyenne. Là. Donc, euh, on continue à monter. Sur l'île de Vancouver, mon fils, qui a une maison, qui avait payé 325 000 euh, euh, maintenant, euh, sa valeur, euh, il vient d'avoir la dernière... Euh, Croyez-le non ou non, ça fait peut-être 10 ans qu'il l'a acheté. Euh, il avait payé 325 000 sur l'île de Vancouver. Il y a eu sa dernière estima ben, estimation... L'estimation de, de, de la municipalité est évaluée à 700... 20 000 et, euh, il a, il avec, euh, femme, <rire> et il a avec ma femme, Jean-Luc, et il m'a dit, il a dit à ma femme qu'il qu pouvait, à cause du marché qui est en effervescence, vendre ça un million. Fait euh, c'est pour vous dire que non, l'effervescence est très, très forte sur le marché immobilier. Euh, et euh, ici, euh, sur euh, ce, cet article-là, on parle. On, parle des justement du, du Canada où la, le, le taux de dette est, euh, est très très très élevé euh, et les taux d'intérêt, on commence à dire qu'on va les monter. Moi, je n'y crois pas. On va, on va essayer deux, trois montées, mais après, on va arrêter parce que, dans le fond, on va détruire complètement le système, ou à moins que ce, ce soit leur volonté. On met des parenthèses parce que tout se pourrait. Donc, euh, selon le NNP, le plus grand nombre de ménages doutent d'arriver à joindre les deux bouts cette année, 50 pour, 55% en hausse de 5 points de pourcentage. Excusez, ils sont également davantage plus occupés par le niveau d'endettement 43% en hausse de 5 points, en moins de 3... Euh, et moins de 3 répondants sur 10 croient pouvoir tenir le coup sans s'endetter davantage. Donc, la seule solution au niveau des gouvernements, au niveau des individus, au niveau des petites entreprises depuis deux ans où on paralyse cette économie, c'est qu'on a dit euh, réen, « réendettez-vous plus, on va vous donner des moyens de... » De, de contracter des, des prêts à faible taux d'intérêt. Donc, euh, continuez à vous endetter, il n'y a pas de problème. Euh, et mais là, on arrive au bout de ça. L'argent a été injecté, la Fed est pris avec des décisions qui ont été absurdes, la montée des taux euh, sauvages, et là, on se retrouve avec, euh, <rire> justement, un, un, un, un, l'aboutissement de tout ça, là. Euh, la Fed dit « Ah, oh, on va monter des taux, on va arrêter d'aider le marché, on va arrêter d'injecter de, de, 150 milliards par mois. » Et euh, c'est arrêté, là, parce que l'inflation est trop haute. Donc, ils ont créé une distorsion, c'est un peu partout, là. La Fed, c'est sûr que c'est la reine des banques centrales mondiales, mais euh, c'est un peu partout, euh, en Europe aussi, euh, ici au Canada aussi. Donc, en, aimé, en injectant beaucoup d'argent euh, dans le marché, ce qu'ils ont fait, c'est pas compliqué. Euh, ils ont créé plus de… Euh, les riches sont devenus plus riches ceux qui possédaient des actifs à cause de l'immobilier, à cause du marché des actions et les pauvres eux qui possèdent rien ou presque rien ou les petites classes moyennes ou même la classe moyenne plus élevée qu'elle a fait, euh, elle a dit « bon, je vais acheter une maison ». Ça a été la folie parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de déménagement dans cette crise-là dû au fait des mesures absurdes du gouvernement. Et c'est ben, la distorsion, tout, tout est en distorsion. Donc, ce qui est arrivé, ben, les personnes ont acheté des maisons surévaluées un peu partout sur la planète, et surtout euh, au Canada ici, où, et où on se retrouve, comme je vous ai euh, montré, euh, un Québec où la Banque nationale dit qu'elle... Le Québec, euh, on, on le décote, là. Et puis, une autre nouvelle qui parle du Canada aussi, que le taux d'entêtement est absolument euh, élevé d'une manière très, très dangereuse. Euh, un autre article, ça vient de, euh, je sais pas c'est Goldman Sachs, la banque J.P. Morgan, on voit, euh, elle voit le coût du baril de 125 cette année. 150 en 2023. Donc, attachez vos trucs euh, euh, Au niveau de, de la pompe à essence, euh, là, on a parlé de 1, ben, le litre là, ici au Québec, là, de 1,80 très, très bientôt. Euh, on va voir, parce que le, le, ça présage vraiment, ben, c'est l'inflation, comme dans les années 70. je en ai parlé souvent dans certaines vidéos, là, comme dans les années 70, euh, 70 à 80, là, il y a eu une folie au niveau du pétrole, parce que dans le fond, euh, les États-Unis euh, volaient littéralement le, les, les, le pétrole aux au, au, ben, pays arabes et, et d'autres pays. Et ce qu'ils ont fait, tout simplement, ont on coupé les vannes. Et ont commencé à justement vouloir le juste prix d'un baril de pétrole. Le pétrole est passé de 1$ à 20$, je pense, dans les années 70. Euh, on a vu l'inflation euh, au niveau des prix des maisons, je vous en ai parlé souvent. C'est pour ça que je vous dis, il y a beaucoup, beaucoup de similitudes, sans dire que c'est la même, même chose. L'inflation a monté, euh, le prix du pétrole a explosé, le prix de l'or aussi, euh, l'or, l'argent a explosé, euh, on va aller voir sur le graphique, on va finir avec ça tout à l'heure, vous allez voir ça. Le prix de l'or ne paie pas beaucoup de plumes en ce moment. Et le Bitcoin, lui, il paie beaucoup, beaucoup de plumes. Donc peut-être que beaucoup de personnes commencent à réaliser que les valeurs solides euh, sont euh, ben, garantes de, de passer au travers de cette fameuse crise-là. Parce qu'on va s'en sortir, c'est sûr, euh, mais euh, ça va prendre combien de temps? Donc euh, le, le choc pétrolier qu'on pourrait connaître euh, va faire... Très, très mal à l'économie. Euh, c'est ça, vous pouvez aller voir ça, l'article que je l'ai mis. C ça se trouve, ça vient de Charles Sanna, que j'aime beaucoup. Euh, donc, euh, moi, je parle surtout du Québec, mais lui, Charles Sanna, c'est un Français que vous connaissez certainement. Donc, euh, c'est ça. Et euh, notre cher Grégory Menarino, lui, dit que la situation de l'économie s'aggrave littéralement. Et euh, ce qu'il dit en, en, en gros, là, dans certains article-là, il dit que les gouvernements, euh, ben, la Banque centrale, parce que lui, c'est un Américain, parle aux États-Unis, et nous, on, est, on singe littéralement le, ce qui se passe aux États-Unis, ben, les gouvernements, ce qu'ils vont faire, vont ben, quand même, même ici, si à la Banque du Canada, on a dit, ah, oh, on va lever les taux d'intérêt, non, non, non, ils ne pourront pas. Ce qu'ils vont faire, ils vont essayer peut-être une montée, deux montées, le marché va saigner, comme ça commence à se faire, là. Depuis, Puis, il faut remarquer, c'est depuis que Jérôme Powell, et, et même la Banque du Canada, ont commencé à parler de de monter les taux d'intérêt et d'arrêter de mettre de l'argent dans le système pour le soutenir artificiellement, que les marchés ont commencé à, à, à connaître du rouge et là, ça a l'air de s'accentuer. Moi, je vous dis que le, la, la Banque centrale et tout ce grand système-là ne permettra pas euh, que tout s'écroule. Cependant, ce qui peut arriver, c'est une très, très bonne correction. Le 50 que je vous ai parlé ici dans cet article-là, là, le, les euh, c'est un investisseur qui se trouve à assez... ce. Se nommer, je ne me souviens pas quoi, en tout cas, on n'ira pas voir l'article, dit que le marché pourrait dévisser de 50 Moi, je, je ne pense pas, parce que les banques centrales vont, vont tout faire pour euh, maintenir ça encore artificiellement. Et on va être avec ça pour très, très longtemps, euh, parce qu'elles n'ont pas le choix. Elles n'ont vraiment pas le choix, ou sinon euh, tout... Euh, tout s'écroule. Les fonds de pension aux États-Unis, surtout, là, beaucoup, beaucoup de fonds de pension. Le fond, les, la, la Californie est presque en faillite et euh, ça, ça implique les fonds de pension là, pour les travailleurs de la Californie, de l'État de Californie. Euh, euh, on pourra pas… Euh, les fonds de pension ne pourront pas répondre… à par exemple, les pensions des policiers, des ambulanciers, peu importe quoi, là, qui travaillent pour le, directement, bah peut-être les pompiers, là, en tout cas, peu importe. Là. Donc, euh, on est vraiment dans une crise là, qui, qui pourrait s'accentuer. Et c'est de là toute ma réflexion au niveau de ce qui se passe. On, je sais longtemps qu'on n'a pas parlé du grand I7, mais euh, dans le plan, c'est bizarre que les gouvernements un peu partout sur la planète, là surtout avec Omicron, euh, s'efforcent de paralyser l'économie. Donc, euh, je ne veux pas être euh, ben, complotiste, ça ne veut plus rien dire aujourd'hui. Tous ceux qui ne sont pas en accord avec les gouvernements, autant euh, québécois, canadiens, euh, américains aussi sont complotistes, mais au niveau des États-Unis, euh, je suis très, très content que beaucoup d'États, très, beaucoup d'États, même que euh, la... la, la la Cour suprême a décidé que non, on n'appliquerait pas les mesures absolument folles de Joe Biden et qu'aux États-Unis, euh, la tendance euh, va se poursuivre, à s'en aller, retourner vers euh, euh, de, de les, les républicains, parce qu'en 2022, il y a l'élection du Sénat et le Sénat et la Chambre des représentants, excusez. Donc, tout ça s'en va directement vers, euh, euh, je dis pas Trump nécessairement, mais vers les républicains, et qui sont euh, euh, qui ont des États qui sont pas fermés. Que ça va très, très, très bien au niveau économique. Et nous, les idiots, ce qu'on fait, tout simplement, on continue à, à garder les, les, en, les commerces fermés. C'est pour ça que beaucoup, beaucoup de Québécois choisissent de déménager en Floride. Euh, donc, ce n'est pas une mauvaise décision. On va aller voir quelques graphiques et ensuite, on va finir avec euh, les marchés, ce qui se passe en ce moment. Ça, ça se trouve être un bon petit graphique que vous connaissez, que je vous ai souvent parlé. Euh, je vais placer mon écran différemment. Le petit graphique est un petit peu petit, mais en tout cas, c'est la Fed. Là, ça vient de, de, la, de la FRED, là, le, le site euh, officiel de la Fed. Euh, L'injection monétaire en 2020. Regardez ce qui est arrivé. Vous voyez très, très bien à cause de la crise euh, du COVID et on a continué à monter, à, à injecter de l'argent et on continue à le faire. Ça, c'est la masse monétaire M2 qui comprend M1 et un peu tout la monnaie, que ce soit digital tout ça, les dettes, euh, pas les dettes, les, les, les, les bons du trésor, tout ça, euh, de, des, des États-Unis. Donc, euh, on continue à augmenter. Euh, on n'arrête pas et on n'arrêtera pas de, de mettre de l'argent dans le système. Et c'est la seule solution que la Fed a. La Fed, dans le fond, n'a pas grand, on dit ça, la Fed contrôle tout, mais dans le fond, c'est les taux d'intérêt puis l'injection monétaire, la création monétaire à partir de rien. Donc, c'est les seuls outils qu'ils ont, là, même s'ils pètent la broue en disant qu'ils peuvent contrôler la planète ou la planète économique. Non, dans le fond, c'est les taux d'intérêt et même les taux d'intérêt, ils sont très, très limités dans leur, euh, leur manière de procéder parce que là, euh, tout simplement, les. les, les ce qu'il y avait comme jeu, ils ont, euh, euh, à, à, en 2020, là, on, on détruit euh, ce jeu-là. Donc, on va avoir une petite montée des taux. Moi, je pense que ça ne durera pas. Euh, donc, c'était le premier graphique. Euh, ça, ça se trouve être euh, les dépenses, euh, de, le retail là, et les restaurants. Et ce pas surprenant qu'on ait une dégringolade... Euh, euh, de ça, ces dépenses-là, un peu partout, euh, euh, vous savez pourquoi? Parce que ce sont les mauvaises décisions des gouvernements qui ont fait en sorte, et ça, il faut penser que c'est aux États-Unis, c'est pas au Québec, là, euh, ni au Canada, donc, euh, c'est une nouvelle des États-Unis, on voit que les effets, là, d'injection de, de, monétaire, ce qu'on a réussi à faire, c'est maintenir 2020 ici, maintenir, euh, ben, re, faire rebondir aussi, bien dire, le, le, le, les dépenses de, du retail, tout ça, de, les dépenses des, des grandes, des magasins de grande surface, tout ça, et euh, les, euh, les restaurants, tout ça, on a réussi à maintenir ça, mais maintenant, on commence à retomber euh, et c'est ça qui, qui, dû au fait du fameux Omicron, on dit que c'est le Omicron qui fait, mais on le voit très, très bien, c'est pas la raison, ou c'est ben, il y a deux solutions, deux, deux manières de voir ça. Où, ce sont, où euh, les gouvernements sont des parfaits idiots, ça j'y crois. ou euh, le gouvernement a tout planifié pour faire tout cracher, pour acheter tout et pour contrôler s'en aller vers un plan euh, de reset mondial, monétaire. Et ça j'y crois aussi. Euh, ma Ma, la tendance là, que j'ai dans mon, mon cerveau de voir ces deux manières-là, je dis oui, ce sont des idiots, ou oui, tout est contrôlé, euh, ou voir certains gouvernements idiots comme le Québec, on n'est pas assez grand pour influencer euh, la planète, donc on est des idiots et on suit la tendance mondiale que peut-être plusieurs, euh, euh, les, les bigs, euh, contrôlent tout et veulent faire cracher tout pour acheter tout à grand prix. Et en 2030, nous, nous ne posséderons plus rien et nous serons heureux. Et ça, ça ne s'applique pas à Bill Gates ou à Jeff Bezos ou les grands de ce monde, là. à nous, les petits, les petits, la plèbe. Donc euh, ici, ça se trouve être un, un autre euh, graphique qui nous montre euh, euh, l'inflation, le taux d'inflation qui est arrivé, qui, continue à, à monter. Et euh, les salaires aussi, ça se trouve être les salaires, la croissance des salaires, dû au fait, oui, on a une augmentation des salaires un peu partout. Là, euh, euh, ben, je parle euh, au Canada, au Québec, euh, en Amérique, euh, du Nord aussi aux États-Unis, mais l'inflation est tellement élevée que les salaires ne, ne réussissent pas à compenser. Euh, et, et le graphique nous montre que euh, dans la réalité, même si on a une augmentation de salaire un peu partout, euh, et il faut dire que ce sont les, les pauvres qui euh, ont des petites augmentations, mais qui ne compensent pas du tout l'inflation. Si votre pain euh, coûte euh, 4 et dans un an, il coûte... 8 euh, euh, même si vous, avez, vous, avez, vous étiez passé de 15 à 17 de l'heure, euh, vous ne compensez pas du tout euh, le, le, le, ce qui arrive au niveau de l'inflation. Donc, l'inflation est vraiment un destructeur de la richesse. Donc, euh, ça, c'était un autre graphique pour vous montrer justement que les salaires, même si on a des montées de salaires, il ne faut pas se... Montée de salaire aussi, plus d'endettement. Euh, euh, donc, euh, surtout euh, l'endettement personnel, l'endettement sur carte de crédit et l'endettement aussi euh, immobilière, comme je vous ai parlé, du au fait de l'inflation des biens immobiliers. Et ici, ça se trouve être euh, euh, le, le, le sentiment des, euh, des consommateurs qui est en chute libre. On avait eu une montée depuis 2020, mais là, on est vraiment dans le rouge. On s'en va euh, en descendant et euh, l'inflation, dans ce temps-là, bon, continue sa montée. Donc, on a une destruction littérale euh, de la richesse. On va terminer avec les graphiques. Euh, je vais mettre ça comme ça ici. OK, euh, comme ça, euh, pour que vous puissiez constater avec moi ce qui se passe sur les marchés. Euh, là, en ce moment, on regarde ça à long terme. Là. Euh, on se trouve à avoir une correction euh, sur le Standard Poor's, c'est un peu la même chose sur tous les indices. Euh, le Nasdaq, je pense, subit plus de, de, de, de pression à la baisse dû au fait que, euh, là, il y a Netflix qui vient de cracher euh, cette nuit. Euh, les technos, ça ne va pas très, très, très bien. Donc, on a une descente assez euh, importante au niveau des, des indices. Et euh, tout ça est un peu comprenable, mais... C'est de surveiller ce qui... Puis, on s'en va à la baisse. On voit, on voit très, très bien que la tendance va s'en aller à la baisse euh, pour un petit bout. On va voir comment la Fed va réagir, si elle va monter les taux d'intérêt. Euh, parce que je ne sais pas c'est quelle date que la montée des taux arrive. Là. Elle a dit... Euh, Jérôme Powell a très bien euh, dit que oui, on va augmenter les taux d'intérêt. Donc, ça va être à suivre, mais le marché n'aime pas. Et il va dire encore à Jérôme, oh, « Bon, Jérôme, euh, euh, monte pas trop tes taux d'intérêt. Powell, ce qu'il qu va faire, tout simplement. Il va, il va changer d'avis, il va peut-être remettre de l'argent dans le système et on pourrait avoir justement du, une bonne co correction, peut-être pas de l'ordre de 50%, oui, on pourrait avoir une bonne correction, mais les marchés vont réagir de la même manière, qui ont toujours réagi, donc, ben, pas les marchés, les, les banques centrales vont, ré, vont créer de l'argent à partir de rien, remettre ça dans le système et continuer à créer de la distorsion dans le système parce que ça ne, règlera, ça ne réglera pas tout. Et là, peut-être qu'il va y avoir des fameuses politiques du salaire de base universel, données à tout, à tout le monde. Euh, euh, je ne sais pas ce qui peut arriver ou. Euh euh, créer la monnaie virtuelle, euh, ben, la, la crypto-monnaie gouvernementale, pour donner ça à tout le monde pour essayer de. Mais l'inflation va monter, euh, on va se retrouver en. Donc, c'est une distorsion qui est dans le système en ce moment. Et euh, Bitcoin, regardez ce qui se passe au niveau du Bitcoin euh, sur le long terme. Là, ça se trouve être un graphique hebdomadaire. Là aussi, on a une descente. Euh, Est-ce que les, pers les les investisseurs auraient reconnu en l'or enfin et l'argent? Euh, des vraies valeurs sûres. Moi, je le crois depuis, vous savez, depuis des mois, des années. Donc, le Bitcoin est en déconfiture, qui suit un peu la tendance euh, des technos. On va aller voir ça à la fin. Là. Euh, le pétrole... Euh, lui, euh, euh, monte, continue euh, une montée, là, parce qu'on avait eu une correction. Donc, euh, on, si on dit que le pétrole pourrait se rendre à 125 selon JP Morgan, ce ne serait pas surprenant qu'on pourrait avoir une montée comme c'est arrivé ici en 2008. Euh, donc, euh, c'est ça, le pétrole, euh, c'est garant de l'inflation qui va se perpétuer un peu partout. Euh, on va aller voir l'or rapidement. C'est ce que je vous dis, l'or ne euh, subit pas beaucoup de contre-coups. Il y a encore le fameux canal ici, on a eu une petite force Il y a, la partie n'est pas encore gagnée mais c'est beau. Sur l'or, c'est beau. Euh, dans le fond, on n'a pas de grand, grand contre-coup de ce qui se passe en ce moment sur l'or et sur l'argent. Euh, sur l'argent, on a eu une montée assez... Ben, une montée. Il faut comprendre qu'on n'a pas du tout brisé ce couloir-là. Pour avoir une montée euh, euphorique, il faudrait briser ce couloir-là et s'en aller vers la hausse. Mais quand même, euh, ça tient. Ça tient au niveau de l'or et de l'argent. Et euh, je voudrais... Euh, J'avais dit ça, ça, ça... Euh... OK, oui, c'est ça que je voulais vous montrer. Je voulais vous montrer au niveau euh, de ce qui se passe sur les autres métaux. Euh, c'est assez important de suivre ça. Au niveau du cuivre, on avait eu une montée. Bien, ce qu'on n'avait pas connu sur l'or et ni sur l'argent, surtout, qui est en partie. L'argent qui est en partie un métal industriel, beaucoup utilisé même dans, au niveau d'hospitalisation, de, de, de, de des soins hospitaliers et tout ça, le domaine médical. Mais euh, on n'a pas connu de montée très, très forte au niveau de. On avait connu ça, on n'a rien connu d'autre, donc on est en retard surtout. Et au niveau du cuivre, par contre, regardez, une montée très très impressionnante et il a rien qui casse. Au niveau, euh, euh, palladium, c'est peut-être moins un métal industriel, le steel. Steel, euh, je ne sais pas où ce qu'on en est rendu. Regardez, on a eu une montée, là, on n'a pas de correction. Là. Donc euh, au niveau du cuivre, du steel, du zinc, euh, là aussi, la montée se, euh, se poursuit. Euh, ok, Et là je vais aller voir un dernier chose. C'est au niveau du bois d'œuvre. Le bois d'oeuvre avait connu une montée très, très importante. Moi, je sais, au niveau du 2 par 4, là, on s'est rendu à 7, presque 8 On a descendu à 3 et quelque chose. Et là, dernièrement, je suis allé, on était rendu à 6 du... Là, on parle du 2 par 4 par 8 euh, non traité euh, régulier, C'est un peu la base qu'on qu se sert. Et là, on voit qu'il y a eu une montée très, très impressionnante dernièrement. C'est... Ça, ça suit. Si vous voulez savoir comment vous allez payer vos matériaux de construction de base, là, je parle du 2 par 4 plywood, peu importe, là, bien, vous suivez ce graphique-là qui se trouve à être euh, le, le, le lumber là, futur. Là. Donc, euh, c'est ça. Là, on a reconnu une montée, on avait connu un creux. Donc, pour la construction, c'est très, très important parce que ceux qui construisent des maisons ou peu importe, là, euh, se servent de ces de, de, de ces, euh, ces... Ben, graphiques-là, suivent euh, les futurs euh, euh, du bois pour euh, s'enligner, pour euh, euh, acheter les matériaux dans le bon temps. Donc, euh, euh, on, on regarde la situation actuelle où le gouvernement Legault a encore pris de mauvaises décisions en gardant l'économie paralysée, tandis que Rob Ford, en, en, en Ontario, lui a dit que le 31 janvier, euh, tout était terminé. Euh, je ne sais pas, pas au niveau du passe, mais ils ouvrent les restaurants, les gyms, tout ça. Donc, on ne peut pas combattre euh, au micro. Plusieurs euh, pays... Euh, le, le, ben, en Angleterre, c'est Boris Johnson, lui, qui a dit euh, « On ouvre tout, on arrête le passe vaccinal. Euh, » Ça, c'est... Je ne sais pas si ça va être en fin du mois. Euh, au Danemark, c'est la même chose. Il euh, y a des pays qui veulent conserver le passe vaccinal parce qu'ils veulent avoir le, le récompense de la part des mondialistes euh, à avoir... Euh, Conserver, conserver le passe vaccinal. Ici, je vous en ai parlé euh, dans une de mes vidéos. Éric Kerr qui dit qu'en 2025, on va avoir un passe d'identification pour tout le monde. Ça fait partie de tout ce plan-là. -là, c'est pour ça qu'au Québec, euh, euh, François Legault, avec Dubé et son autre clown sont très, très ailés à ce niveau-là. Donc, c'est la situation actuelle. Euh, il faut suivre euh, ce qui se passe sur les marchés parce que c'est euh, en ce moment, comme je vous dis... Euh, euh, c'est rouge. Euh, Aujourd'hui, c'est peut-être un peu de sur place, là, mais euh, ce qu'on a connu euh, euh, les derniers jours, euh, c'est en train de donner une indication assez claire euh, qu'on ne veut pas que les taux d'intérêt... Euh, euh, partent en fous, même si dans les médias traditionnels, euh, euh, on dit ça là, pour faire paniquer le monde, mais la réalité, c'est qu'on ne veut pas que les taux d'intérêt, euh, euh, on ne veut pas, le marché ne veut pas que les taux d'intérêt euh, explosent, parce que euh, euh, le pays, euh, le pays, autant le Canada, les États-Unis, en Europe, un peu partout, en France, euh, peu importe où, là, euh, euh, on ne pourrait pas supporter ça. Donc, les banques centrales vont être obligées encore d'intervenir massivement en injectant de euh, la monnaie de singe dans le système. Mais ce qui va être intéressant, c'est de suivre au niveau des politiques, parce qu'ici, on va aller pleurer dans les médias, Trudeau... Euh Christian Freedom, Ah, là, on a essayé, ça n'a pas fonctionné. C'est triste. On va peut-être implanter notre fameuse monnaie, euh, notre crypto-monnaie pour donner de l'argent à tout le monde parce que tout le monde est rendu pauvre à cause de nos mesures euh, absolument idiotes. » Ils diront pas « idiotes », mais à cause des mesures, on a tout essayé, ça n'a pas fonctionné. Au niveau de Lego, c'est la même chose. Il va pleurer dans les médias. « Ah, ben là, malgré que même, euh, je vais terminer avec ça, là, euh, ici, le, le, le au niveau des CHSLD, l'enquête vient de se terminer. Beaucoup de euh, disent que c'est carrément la faute du gouvernement. C'est ce qu'ils ont dit comme conclusion, mais il n'y a aucune conséquence. Donc, euh, euh, tout le monde fait à peu près ce qu'il veut. Bon, ils font le possible, c'est toujours, toujours ce qu'on dit. Mais euh, cette folie-là de confinement euh, a créé beaucoup, beaucoup de... de de la distorsion dans l'économie et en plus, euh, plus que de la distorsion de, du malheur euh, au niveau de la santé mentale de beaucoup de personnes, au niveau de, de la destruction de la richesse au niveau des petites entreprises, des économies d'une vie qui ont été détruites à cause de mauvaises décisions gouvernementales. Donc, euh, c'est triste. C'est la réalité. Euh, J'ai vraiment hâte qu'on sorte de cette folie-là. Je ne sais pas si les mondialistes vont nous le laisser un peu de, de, de l'os mais ça va être à suivre. Donc euh, je vais vous revenir peut-être avec une vidéo sur le. Ben après que ça va être terminé. Je pense que c'est du 17 au 21, 22. Forum économique de Davos. Je sais qu'on n'apprendra rien. Là, les grands mondialistes, là, Xi Jinping pleurait au niveau de l'inflation. On n'apprendra rien, mais on va quand même vous tenir au courant à ce niveau-là. Donc, on se revoit très, très bientôt pour de nouvelles vidéos.